Poulet, la femme c'est à la cuisine. Poulet, répète Poulet, ça imbécile. Poulet, prépare-moi du whistiti. Continue, je vais te frapper. Oh.